Alors, vous avez fait plusieurs éditions de La Route du Rhum. Est-ce que vous pouvez faire partager à nos téléspectateurs les difficultés que vous avez rencontrées sur les différentes éditions euh, ben là, alors, Si je commence à parler des difficultés, il me faudra plus qu'un journal pour le dire. Parce que c'est vrai que nous particulièrement les marins guadeloupéens, mais on est quand même loin euh, du monde de, de, de la course au large, tout simplement, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de cases à cocher, et donc forcément une préparation qui est beaucoup plus longue, euh, ne serait-ce que pour être au départ de la route du Rhum, mais euh, je pense que ça rend encore l'événement encore plus beau et ça lui donne encore une saveur particulière pour nous, donc là c'est vrai que cette euh, cette troisième participation, pour moi, on a, on a carrément choisi de, de prendre un autre axe euh, de préparation avec euh, d'autres courses qu'on a fait en amont, donc la Transat Jacques Vab, notamment qu'on a, a eu la chance de courir euh, en 2021, donc l'an dernier. Et, euh, et après, un gros travail aussi avec, euh, avec les institutions et les écoles euh, de Guadeloupe qui, euh, au-delà du côté sportif, nous, nous ont vraiment permis d'aménager notre temps et d'occuper notre temps mais pendant mais cette longue préparation. Alors le sommeil est très important dans, dans cette course. Comment vous vous êtes préparé euh, pour, euh, pour dormir Alors je pense que tout est très important. Tout est très important. Pour le rappeler, on est quand même en solitaire sur le bateau pendant plus ou moins longtemps sur l'Atlantique euh, avec tout le lot de difficultés, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça représente. Maintenant, ben, me préparer moi, au sommeil pour répondre à la question, c'est vrai que j'ai pas eu de préparation plus particulière sur cette édition, étant coureur au large, il euh, faisait des compétitions régulières. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je travaille et que je, surtout j'entretiens régulièrement. Mais euh, de façon générale, euh, pour dormir, on essaie vraiment d'être de, de, de, de, de, très discipliné, puisque ben, ça peut être dangereux mais de, de, de, de manquer de sommeil déjà. Et, euh, et surtout d'être très, euh, très, très organisé à bord du bateau. Mais ça, comme je dis, c'est un peu pour tout, euh, l'alimentation, le sommeil, la gestion tout court du bateau. Bien, ben, on ne manquera pas de vous suivre euh, durant cette, euh, cette édition. Mais je l'espère et je vous en remercie. En tant que spécialiste de la route du Rhum, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques minutes les différentes catégories euh, pour cette course Les ultimes, les plus grands bateaux, plus de 32 mètres, souvent des trimarins. Euh, Bateaux rapides pouvant faire euh, traverser l'Atlantique en 7 jours, déjà prouvé. C'est pour les plus rapides Ex Exactement, beaucoup plus rapides. Euh, la catégorie des Ocean 50, c'est-à-dire des 50 pieds multicoques, aussi rapide. Euh, donc pouvant traverser dans les 10-12 euh, jours. Euh, faible catégorie, il n'y a pas beaucoup de représentants. La catégorie des IMOKA, des 60 pieds monocoques, avec ou sans foil, parce que ce sont des bateaux qui ont évolué. Euh, bateau rapide aussi, c'est la moyenne euh, 15 jours de traversée. Euh, bateau pas, pas aussi confortable que Multi, mais plus, euh, plus de par sa rapidité euh, et plus confortable avec les foils. Bien représenté. Il y a dans cette catégorie-là, je crois, chez ceux-là, un peu plus que 25, un peu plus que, je crois 25, non, un peu plus. Et puis, la classe 40, la plus importante, monocoque de 40 pieds, avec de belles évolutions architecturales. Avant, c'était des monocoques qui étaient classés, avec, construits avec étraves droite et. Et pointu en lame de couteau maintenant la, la nouvelle tendance c'est bulle à l'avant euh, arrondi bateau rapide aussi 15 18 jours de traversée ouais, moyenne 18 euh, où on a des de, de, de, de, de, de, de, de futurs marins du vendée globe on les retrouve dans cette classe là ensuite euh, les la catégorie rome un peu monocoque et multicoque donc euh, chez les multi on retrouve un peu le tout venant quoi. des bateaux de 60 pieds ou de 50 pieds qui ont vieilli, même moins et qui ne sont plus performants donc euh, les 60 pieds et multi n'existent plus en tant que catégorie, donc on peut les retrouver là mais ce sont des bateaux qui sont d'une certaine génération donc qui sont relativement lourds et qui peuvent euh, comme c'est comme le cas, vous allez voir Philippe Poupon sera l'un des favoris de cette catégorie-là, puisqu'il récupère le pierre premier de Florence Auto, qui, qui a été un bon bateau pour l'époque. Donc Rome Multi, toute taille. Euh, et Rome Mono, euh, pareil, on peut retrouver le vieux 60 pieds, le 50 pieds, ou même moins. Euh, monsieur tout le monde qui a envie de traverser, c'est l'accomplissement la, la, du rêve. Et sans objectif de, de performance absolue, mais avec euh, l'envie de traverser de nouveau. Alors vous qui êtes spécialiste des bateaux, euh, quelles, quelles sont les grandes avancées technologiques pour euh, cette édition Ouh, il y en a, il hein, y en a. Alors euh, lorsqu'on retrouve les, chez les Ultimes, parce qu'on a... Un bateau ou même deux sauts et puis euh, celui de François Gabard, ce sont les derniers construits. Alors, euh, pour avoir un peu discuté avec Thomas Coville, alors que, que son bateau était en construction, il y avait beaucoup de réflexions sur euh, le, le, le centre, euh, le, le, le, le positionnement du mât à bord pour que le bateau ait une démarche beaucoup plus équilibrée et plus fluide pour éviter le tangage et, et donc l'équilibre et donc la rapidité mais avec des bateaux qui restent surpuissants et ensuite toute la réflexion est faite pour éviter tout ce qui est aérien donc la prise au vent et le confort euh, autant, autant qu'on puisse parler de confort ça se résume souvent ...à une couchette, une banette en carbone à l'intérieur... ...pivotant, suivant l'angle du vent... ...et avec euh, tous les appareils euh, en grand écran positionnés... ...et toutes les manœuvres revenant à l'intérieur... ...c'est-à-dire euh, gain de poids, euh, matériaux exotiques partout... Euh, ...ma pivotant, voile dernier cri... ...et puis euh, la technologie la plus extraordinaire tout euh, répété sur des écrans et l'électronique en fait hein, c'est plus trop le, le, la, la coque c'est tout c'est un ensemble c'est la coque la réflexion continue sur la coque il faut quand même c'est quand même on est quand même dans le domaine de l'écoulement des fluides donc euh, c'est un fluide qui rencontre un solide donc tout ça doit être absolument hydrodynamique euh, les profils euh, les, les réflexions sont faites là-dessus avec euh, des, des, des, des comment dirais-je, des, des alertes de, de solidité et, ou d'évitement en cas de choc, on a des quilles des, et, et pivotantes, mais ça ne peut pas se faire pour les foils, parce que et, vu la vitesse des bateaux, ce n'est pas encore possible de faire des foils qui bougeraient et qui éviteraient. Et donc c'est souvent sur ces bateaux-là, lorsqu'ils rencontrent des objets flottants, ils, euh, ils cassent un foil et ils sont forcément handicapés. Et sur les, les monocoques IMOCA, c'est exactement la même réflexion. La recherche s'est faite en, avec les foils en, en aile de mouette, et où il y a une différence incroyable entre les anciennes générations qui étaient carrément des dérives sabres, euh, avec un petit peu d'effet, surtout pour remonter le vent, mais pas forcément euh, des plans porteurs comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a une différence de vitesse incroyable. Dans, entre la, la nouvelle génération comme Charal et les anciennes générations comme Apicile, de Damien Seguin. Un petit mot sur les skippers guadeloupéens en liste. Eh bien, on a une... une, une fait deux, grosso de deux générations. Euh, déjà bon, les, les, les Nair, on, on, ils sont les deux sont dans la catégorie WOM, mono et multi, c'est Ducosan et euh, Willy Bicent. Et en dessous, on ne retrouve que des compétiteurs et qui viennent avec des chances de vie. Les premiers étant des euh, préparateurs. Et le, le, le, le premier, David Ducosson, c'est un ancien préparateur qui reprend un bateau, donc qui traverse c'est un peu le rêve. Et Willy Bisson qui revient pour la quatrième fois, mais qui peut gagner dans la catégorie Rome. Mais là aussi, on sait que ce n'est pas la catégorie reine. Et ensuite, on retrouve des gars de la quarantaine comme Damien Seguin, ou bien Thibaut Vogel-Camus, dans des catégories différentes. Damien Seguin qui vient pour gagner aussi, mais avec un, un, un handicap, il, il a un bateau à dérive et pas à foil, dans une catégorie où les bateaux à dérive iront de, de toute façon plus vite. Mais il a ses chances, parce qu'il a, il a fini sixième du Vendée Globe avec le même bateau, et ça dépend de l'Atlantique, ça dépend de l'état de la mer et à partir du moment où on aura des vents contraires en, en, en pourcentage et, et puis une mer formée, il a toutes ses chances. Parce que les foils étant beaucoup plus fragiles, les bateaux à foils étant plus, plus fragiles et Rodolphe Cepho a aussi un bateau à, à foil qui a déjà euh, navigué, mais qui est un bateau relativement, euh, entre guillemets, lourd, qui n'est pas parmi les plus, à foil, mais pas parmi les plus performants. Et ensuite, on retrouve euh, donc, donc des, des, des gars qui sont dans la quarantaine. Rodolphe en a 36, donc vient aussi avec euh, des, des ambitions. Et puis après ça, on retrouve euh, Sacha Donard, qui a, 30, qu il a 33 ans, euh, en classe 40. Donc euh, l'énergie est là, l'envie est là, mais il a beaucoup moins d'expérience. C'est sa première, première euh, euh, participation. Euh, il n'a pas beaucoup d'heures de vol non plus. Donc euh, ça sera une belle expérience mais il serait fort étonnant euh, qu'il qu euh, euh, qu qu gagne cette course-là euh, vu le niveau élevé de la classe 40 et vu euh, les artificiers qui sont dedans. Et puis on a le jeune talent Kenny Piperol qui a vraiment toutes ses chances parce qu'il a fait le chemin, il a assez entraîné. Il a un bateau qu'il a construit de dernier cri qui va bien. Donc on peut le retrouver dans une catégorie lauréate. Alors quelle dernière question Quelles sont les qualités à développer pour être un bon skipper Il faut être un compétiteur, avoir un soi ou développer l'envie de la gagne. Pour faire quelque chose, il faut d'abord en avoir envie. Ensuite, euh, il ne suffit pas de le verbaliser, il faut le traduire par des actes. Donc se préparer physiquement, ça veut dire euh, avoir vraiment une préparation physique de sportif de haut niveau. Euh, Alors, justement, je vous interromps, mais également euh, au niveau du sommeil, je sais que le sommeil est très important pour cette, euh, cette édition. Alors, euh, le, le, le, le, pour, pour tout le temps, le sommeil est important. Dans la vie de tous les jours, le sommeil est important. Mais plus encore en course transocéanique, euh, surtout dans le profil du parcours. Il faut distinguer deux phases dans, dans, dans la gestion du sommeil. Lorsque vous venez de prendre le départ, que vous devez traverser le, le rail de Ouessant, le golfe de Gascogne, ce n'est pas la même situation que lorsque vous êtes au milieu de l'Atlantique. Vous avez peu de chances de rencontrer des cargos. En nombre, comme ça peut être le cas proche des côtes. Et donc, la gestion du sommeil, elle doit être. Euh, c'est une question qui doit de préférence être réglée, c'est-à-dire avoir vraiment une bonne connaissance de soi, s'être observé, avoir beaucoup navigué, avoir navigué dans des endroits compliqués où on rencontre la problématique de rester éveillé, sinon c'est l'accident, voire la mort. Et, et donc, euh, il y a des études qui sont faites là-dessus pour que les marins se connaissent, se découvrent. Les chercheurs sont, ont, ont, sont déjà très poussés, mais les marins individuellement doivent développer aussi ces qualités-là par une observation précise de son fonctionnement, son propre fonctionnement. Tout individu peut le faire, mais plus encore les marins parce qu'ils ont... L'obligation de le faire. Ce n'est pas la nécessité, c'est l'obligation. Pour rester en vie, il faut être éveillé. et eh bien, on, on, on apprend par comme les guerriers. Quoi. Si vous êtes en guerre, vous ne dormez pas tout simplement parce que vous savez qu'une bombe peut vous tomber sous la tête, une balle peut vous atteindre. Vous n'allez pas dormir. Et donc, ce sont les situations d'entraînement, les situations de compétition et cette construction-là qui aident les marins à, à, à le faire. Mais travailler avec des professionnels du sommeil qui vous expliquent comment vous fonctionnez, qui vous apprennent les signes qui sont précurseurs du sommeil parce qu'il faut dormir. Donc la question, c'est pas la gestion du, du sommeil, c'est pas ne pas dormir, c'est savoir dormir, à quel moment repérer les signes qu'il faut dormir et dormir à ces moments-là pour avoir juste le sommeil paradoxal dans des phases très courtes et là vous récupérez. Et donc lorsque je disais la préparation, eh bien, je parlais d'entraînement de, de, de, physique, je parlais d'hygiène de, de, de vie, euh, je parlais aussi de préparation médicale. Avoir vu son médecin, son kiné, son estéopathe connaître son corps et être en capacité de comprendre bien le rôle de l'alimentation, de l'hydratation, de la récupération et donc du sommeil. Bien, merci pour euh, cette, euh, cette intervention.